bonjour à tous, bonjour, bonjour François. bonjour à tous, petit, petit, petite intro bonjour aux Toulousains et aux Toulousaines j'arrive de Toulouse, petit salon sympa ouais. merci à ça tous, ça s'est bien passé pour toi génial, bon. ne change rien c'est génial et ben moi tu vois j'étais en train de cogiter un petit peu sur les tutos hein, pour ouais, continuer à fait... présenter euh... ouais parce que c'est quoi ça, c'est quoi cette... Ouais, je... en fait ça, je vais vous en parler dans deux secondes il n'y a pas si longtemps on vous a présenté un tuto c'était une euh, lampe colonne en carton exact, ça a fait fureur d'ailleurs Ouais. ça a beaucoup plu, beaucoup de vues et on a eu beaucoup de gens qui nous ont dit on a essayé, mais le problème qu'on avait, c'est qu'il n'arrivait pas à tenir ouais. le tube en carton pour le scier. Parce qu'il mmh. est vrai que poser sur la table, c'est pas évident. Donc, euh, je retrouve tout était là, j'ai réfléchi et je vous ai trouvé ça. C'est tout bête, hein, les amis. Vous allez voir, c'est un basique-basique. Vous prenez deux tasseaux de bois. Voilà. Vous venez lui visser de retour à la largeur de mmh. votre carton. Vous le posez sur votre table. Vous prenez les pinces de maintien. Elle, celle là, génération ouais, c'est là, elles vont bien. Ça, c'est de la balle. C'est là, c'est du là Le gros avantage, c'est nouvelle, est nouvelle que... génération. On les trouve nulle part, ouais, sauf, puis... ce, sauf chez nous. on, on change soi-même sa pression. Tout ça, c'est génial, exceptionnel. Alors, on va y venir. Pourquoi on parle de, de tube en carton, Marc Ouais, mais du coup, avant ça, euh, explique quand même fort le positionnement un tube en carton pour que les gens comprennent bien le, hop. le, le, hop, pour le fonctionnement là et là, ouais. du coup. Logique. Mon tube ne bouge plus, forcément, je peux venir travailler à volonté. Voilà, donc là, on tout répond simple. aux questions. Hein, on est d'accord Si vous avez une grande longueur, vous mettez des grands litots, petite longueur. Voilà, ça on reste facile. logique. Euh, également, pour les tubes en PVC, hein, même okay, chose, est on est la même chose. Vous rapprochez, vous calez et vous sciez. Ok Bon. Allez, ça, on pour ça. Alors, Alors pourquoi est-ce qu'on parle de tubes en carton marque Alors, parce qu'aujourd'hui, on va vous présenter un porte cd Eh ah, voilà. oui. Voilà. Il est vrai qu'à l'heure du numérique où tout le monde écoute sa musique sur l'ordinateur ou sur le téléphone portable, il y a quand même encore des gens. Alors, l'astuce, hein, toute simple. Alors, vous avez eu Tac, tac, tac, c'est en ellipse, sympa, tube en carton. Ouais, et puis il y, y, y, y a beaucoup, beaucoup et, de gens qui ont des grosses collections de, de, de, de CD et je trouve ça très design. Et à Pas présenter, ça change oh. et c'est vrai que. Ouais, voilà. très hein. sympa. Très, Alors on peut sympa. travailler sur la distance qu'on souhaite. Toujours pareil, c'est hein? évolutif, hein, la hauteur que vous voulez, le nombre de CD que vous avez à mettre. Alors pour ce faire, à... et ben, on a simplement besoin d'un tube en carton, gros diamètre, hein, diamètre que je récupère pour les moquettes. La scie japonaise. La scie japonaise. L'acide dinosaure, position, position. de la main horizontale. Un bon cutter. Crayon, marqueur. Les traditionnels crayon, marqueur, ah, Les on bombes de, de peinture. peinture, logique. La petite poignée. La petite poignée qui va bien. On est parti On est parti. Ah si, deux petits litos pour faire le pied. Deux petits litos pour faire le pied. Exact. Yes, yes, exact, yes, yes. Alors, un CD, son épaisseur fait 1 cm. On va donc venir créer des encoches dans son carton d'une dimension d'un cm, Tout à fait. Et pour que le CD tienne bien dans le carton, on va faire une découpe qui va faire 18 cm d'accord d'accord alors pour ça et bien on va simplement déjà venir mesurer l'espacement entre ces donc petit conseil vous faites jusqu'en bas alors faites vous déjà tout près tout à fait voilà on est d'accord vous tracez déjà tout j'ai fait pas mal d'essais l'idéal vous laissez 3 cm entre chaque CD ça reste du carton sinon après ça devient trop mou voilà voilà 3 cm donc moi ce que je fais c'est Ma première découpe, je reprends le centre pour partir ma deuxième découpe, et ainsi de suite. Comme je vous disais, du point de départ au point d'arrivée... Et tu nous as dit que c'était combien la longueur 18 cm. Donc on part à 9 à chaque fois. Exactement. À 9 donc, du fond. ok. Je suis là, je marque mes 3 cm d'espace, 14 et 3, 17. Voilà. Je mesure mes 9 cm ici, okay. ça me donne mon milieu, et donc c'est mon point de départ pour l'autre. Alors cherchez pas à faire des, des traits complets, hein. vous allez vous embêter euh, de manière... Ouais, petit euh, pointillé. Hein. Voilà. Simplement du pointillé, ça, vous allez bien. voir qu'avec la scie, ça le fait vraiment bien, on ne s'embête pas, ça va tout seul. Donc comme ça, vous venez faire vos petits pointillés, aux dimensions souhaitées. Ok. Alors là, il est intéressant, Hop. du coup, il va prendre la scie japonaise, parce que vous allez voir qu'on pourrait le faire au cutter comme ça, mais comme le carton est relativement épais, pas évident. Hein, bah, déjà que là, il y a un petit peu de manipulation quand même. Ouais. Si vous le faites au cutter... Ben, vous avez un temps de travail qui va se compter en semaine. Voilà, alors qu'avec ah. la scie japonaise, alors que le rendu est vraiment... Je est vraiment... prends mes 18 cm. Ok. Hop. Et je fais comme ça sur tout le pourtour de, de mon tube. Alors, nous, on est parti sur quelque chose d'elliptique. Maintenant, si vous voulez le faire en symétrique d'un côté et de l'autre côté... Rien ne vous en empêche. Chacun fait comme il Chacun le souhaite. Donc, euh, si japonaise, bingo. Si japonaise. On va regarder si ça fonctionne ah, regarde, bien. Ton, ta... ton système là. Eh, tu sais quoi bon, J'ai l'impression que ça me semble pas mal du tout. Et là, je suis parfait. Hey, regardez un peu la facilité, la simplicité et la rapidité de travail. Ah, je je pense change et je passe répondu, à l'autre. Euh, tu as répondu aux questions. Ouais, hein, là, ouais. ouais c'est D'où l'importance de communiquer. Hein Exactement. Et nous, ça nous permet aussi de, de réfléchir à des petites solutions qu'on peut vous trouver. Et après, ça va servir à tout le monde, ça. Lorsque sympa, ça. toutes vos découpes sont réalisées, ouais. je prends le cutter simplement pour faire les petites et je viens euh... simplement couper voilà. sur mes pointes. Voilà. Alors, le cutter que j'utilise, il y a un truc tout bête. Vous allez voir, c'est vraiment basique. J'ai une petite vis ici. Tu On bloques. appelle ça une vis de blocage. Important pour pas que ça la lame. évite que Madame sorte qu'elle fasse comme ça et qu'elle me pète dans les yeux. Voilà. alors vous avez en plus de ça, vous ne prenez pas une grande épaisseur de la main, hein vous sortez juste une... Ah, un centimètre, un c'est amplement suffisant. Voilà. OK. Hop, ça y est, j'arrive au bout. Nickel. Et là, tac Ah, j'ai mon carton qui fatigue un petit peu. Il faut dire qu'il a déjà quand même pas mal travaillé. Il y a pas mal vécu celui-là. Ouais, celui-là, il a déjà fait un peu de... Hop Et là, ma deuxième découpe est faite. Et je continue comme ça. Bien entendu, papier de, vert, de verre, indispensable. Pas. Je viens poncer mes petites bavures de carton. Hein. Il y en aura toujours un petit peu. Alors c'est vrai que ça, vous pouvez le faire dans, dans du PVC. Hein. Okay, bon, D'accord. Hein? Nickel. Ensuite, qu'est -ce, qu ce que, que euh... ça c'est fait, excuse-moi. Ouais. Il va falloir réaliser un pied parce qu'il est bien évident que votre tube tout seul, ça va bouger, ça va tomber. Ok. Alors, pour réaliser le pied, on va faire quelque chose de tout simple. Vous prenez de deux pieds. petits tasseaux de bois. Ok. Vingtaine de centimètres, trentaine de centimètres, pas beaucoup plus. Vous venez Mesurer le centre et prendre la largeur des pieds pour pouvoir les encocher et qu'ils viennent s'emboîter l'un et l'autre. Alors, je vais installer mon petit établi vite fait. Ça, c'est vrai que c'est quand même super ingénieux. J'écoute, euh, ouais. Hein? Non, ouais, sympa, ça. Hop, très, je, très très sympa. je pense que ça va en dépanner plus d'une. Ah, ça va. Ou ouais. Hop. Tout bête. Et là. Intelligent, intelligent. intelligent. La, la scie japonaise. Ouais, Excusez-moi. celui dinosaure, je ne me rappelais plus. Hop. Et j'y vais. Donc là, bah c'est bien hein, fait, deux lignes droites et le retour. Je fais mes deux lignes droites, voilà, une, deux. deux. Là, si pour le retour. La main horizontale. madame à voilà. Je la positionne ici et je viens faire, excusez-moi, je viens faire ma coupe horizontale de manière simple, propre et rapide. Alors bien sûr, ça, vous pourriez également le réaliser avec un ciseau à bois. Oui. Maintenant, il faut des très, très bons ciseaux à bois, sinon votre bois est calme. C'est aussi simple comme ça. Mes deux Alors. pieds sont réalisés. Je les emboîte, okay. je les encolle. Et je les pose. Je vais venir Juste marquer. Eh ouais, c'est tout bête, hein. Ouais. Je vais venir marquer au crayon pour faire mes encoches. Okay. Pour la hauteur, bah, tout simple, hein. vous positionnez devant. Comment okay. gagner du temps Eh bah ben oui, on gagne du temps. Et là, à la scie japonaise, je fais mes lignes droites. là, pareil, hein, c'est japonaise. De l'autre côté. Et deux, je reprends la scie dinosaure position de la horizontale et je viens faire la découpe. Magnifique. Le pied est fait. Alors, bien entendu, peinture, coup de peinture dessus et je viens positionner mon pied. Mon bah, portier est réalisé. Qu'est-ce que t'en penses, Marc bah, Je pense que c'est pas mal du tout. Hein? Je pense que c'est pas mal du tout. Bon. Écoute, on a répondu à deux petites questions techniques du blog. Vous oubliez pas, le blog est fait pour ça. Tout à fait. On a un petit souci, on communique, on trouve une solution. C'est génial pour tout le monde. Rendez-vous à la vidéo prochaine. Bonne journée, bon Bonne travaux. journée à tous. Ciao.